Maman, je pense à toi, je t'écris La trois étoiles à quinze gens vois papa que tu tremble ici Tiens-toi, il y a un peu d'argent Oh, tous ensemble, on s'y Je en, à Paris. Yeah, un en exil, étranger dans votre vie. Je suis africain à Paris. Yeah, en exil, étranger dans votre vie. Je suis africain à Paris. C'est eux qui nous ont promis des places, mais c'est pour, c'est par la voie des airs. Je suis africain à Paris Et yeah. hey, dimanche, dimanche aussi je ne fais que travailler je Tu vois j'en ai de la chance je ici Je vois bien te me pas papier. Papier. Je maman Je, je sais, sais que, que tu as, as l'habitude de trop vite t'affoler Si on pas, pas ta Je suis africain à Paris Un peu en estile, étranger dans votre ville Je suis africain à Paris